Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de Techni News. juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Techni News. Les Techni News, vous le savez, ce sont des informations autour des nouvelles technologies, que vous soyez particulier, que vous soyez professionnel, peu importe, l'idée c'est de vous donner de l'info pour mieux consommer, être au courant de ce qui se passe, ce qui est important pour vous à titre perso ou à titre professionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de cliquer sur s'abonner et d'appuyer sur la cloche pour être certain de recevoir nos infos en temps et en heure. Vous le savez, vous pouvez nous suivre en podcast sur pas mal de plateformes et aussi sur la web radio euh, franco-québécoise, Radio CNRV. J'attaque tout de suite la première info du jour. Il euh, y a pas mal d'infos sur Google aujourd'hui. Alors Google euh, améliore encore et encore son clavier Gboard. Le clavier Gboard, c'est ce qu'on appelle un clavier tiers. C'est-à-dire que vous pouvez le, le mettre, même si vous avez un iPhone, vous pouvez le mettre, je ne sais pas si sur Android, il est de fait installé, préinstallé, mais dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est un clavier que je vous recommande vivement, déjà pour la première. Première fonctionnalité qui vient d'une application qui s'appelle euh, SwiftKey qui existe toujours. C'est une possibilité d'écrire les, les mots en reliant les lettres les unes après les autres. Au début ça fait super bizarre puis en fait quand on y prend goût c'est vraiment extrêmement facile et extrêmement rapide d'écrire de cette manière. Ce clavier euh, utilise encore une fois l'intelligence artificielle pour vous proposer des gifs en fonction de ce que vous allez écrire. Donc naturellement vous ne serez pas obligé de les valider mais il va vous proposer au fur et à mesure où vous écrivez d'exprimer euh, ce que vous êtes en train d'écrire avec, en les en illustrant ça avec des gifs, voilà. Euh, autre chose, un autre outil, euh, Google, je ne l'ai pas testé, mais je vais le faire très rapidement. Jusqu'à présent, pour compresser mes images, euh, avant de les mettre sur le web, vous savez qu'avant de mettre des images sur le web, il faut les compresser au maximum, pour que quand les gens regardent votre site internet ou autre, euh, ça soit le plus rapide possible, que l'image un peu trop lourde ne ralentisse pas l'affichage. Aujourd'hui, un affichage ralenti, c'est très rapidement des gens qui vont voir ailleurs. Du coup, moi j'utilise l'outil... Tiny PNG qui fonctionne hyper bien. Maintenant, il y a un nouvel outil de chez Google qui s'appelle Squoosh. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui ne vont pas le voir par écrit, S Q -U 2 O. Sh, C'est à tester, apparemment c'est très puissant, je vous en dirai plus dès que je l'aurai testé. En tout cas, si vous ne connaissez pas TinyPNG, TinyPNG, c'est dans tous les cas extrêmement rapide. Vous glissez votre photo initiale dans l'application, C'est en plus c'est mignon, c'est un petit panda. Vous glissez dessus, il le compresse, vous le téléchargez, Terminé. en principe. C'est jusqu'à 75% de poids gagné, c'est vraiment un outil à connaître et évidemment c'est gratuit. Un autre outil, Google, pour tester vos sites web. Vous savez que c'est important, le site web, le SEO, le référencement, euh, la qualité de de, de, de vos images, je viens d'en parler, etc, etc, etc. Il y a un nouvel outil de Google, un site sur lequel vous mettez votre site web, l'adresse, l'URL évidemment, et l'outil va tester votre site et va vous mettre une note de 0 à 100. Bien entendu, plus vous êtes plus près de 100, mieux c'est... Euh, ça, vous vous en doutiez, donc pareil je mets le lien, donc si vous m'écoutez à la radio si vous m'écoutez en podcast, je vous invite vraiment à rejoindre ici sur euh, Youtube ou sur Facebook, euh, ou sur les podcasts, mais à l'origine du podcast, vous aurez le lien qui va être euh, directement dedans donc euh, ici, en mode radio j'ai pas encore trouvé comment vous mettre ça euh, directement dans les airs, dans les ondes pour que vous puissiez cliquer, mais ça viendra peut-être un jour on est tellement en train d'avancer, encore une info Google, et là c'est le dernier téléphone Google sorti, c'est le Google Pixel 3 il y a un souci un petit peu dérangeant quand même, il est face les SMS au fur et à mesure où vous les envoyez, vous les recevez. Donc, le souci a été identifié par Google. Google est sur le problème. Bien entendu, une mise à jour s'en vient assez rapidement et vous pourrez à nouveau conserver tous vos SMS. » Dernière information sur Google, et pas la moindre, vous savez, je vous ai dit que Google Drive euh, évoluait vers Google One, donc ça a été c'est sorti aux Etats-Unis en premier, maintenant ça arrive en France avec des nouvelles capacités et des nouveaux tarifs, je vous donne les premiers, 200Go, autre, autrement dit, aujourd'hui c'est vraiment, 200Go c'est vraiment pour de la bureautique et quelques photos, mais si vous décidez de mettre vos photos et un peu de vidéos, Oubliez tout de suite ce forfait, ceci dit il est très abordable, je vais vous arrondir les chiffres, 3 euros, en vrai 2,99, ok vous le savez j'aime pas les chiffres comme ça, mais bon, 3 euros pour 200 gigas, mais par contre le suivant est particulièrement intéressant pour 2 teras, donc 2 teras, ça vous permet réellement d'avoir tout un stockage de photos, etc. 9,99 soit 10 euros et ensuite on continue avec un là c'est quand même si vous avez un gros gros besoin par exemple si vous êtes vidéaste ou que, etc vous allez payer 100 euros par mois pour 10 tera et puis à chaque fois vous rajoutez euh, 100 euros de plus pour 20 tera etc donc c'est la nouvelle offre qui arrive en France euh, elle est en train d'arriver donc ça c'est pas un scoop à venir plus tard par contre ce qui est peut-être moi ça n'existe encore pas sur mon téléphone mais je vous en ai parlé euh, il y a, en début de semaine les photos 3D avec Facebook sont déjà en train d'arriver et pour ce faire, il va falloir aller dans tout le listing quand vous publiez, dans tout le listing de choix que vous avez de faire un live, de faire un sondage etc, etc, vous allez trouver à un moment donné prendre une photo 3D, attention et là j'ai un petit sourire même si la dernière info du jour me, fera moins, me fait moins sourire mais bon c'est valable que sur iPhone, ouais c'est valable que sur iPhone parce que c'est une technologie qu'ils utilisent avec les optiques donc ceci dit je comprends pas bien pourquoi parce qu'ils parlent des doubles optiques de l'iPhone, or il n'y a pas que l'iPhone qui a des doubles optiques donc certainement qu'à un moment donné ça va être valable aussi pour tout le monde ça m'étonnerait que Facebook, en plus j'ai lu que Mark Zuckerberg était assez euh, fâché avec, euh, avec Apple et notamment avec les iPhones et il serait, il se dirait qu'il oblige ses employés à avoir des Android je ne sais pas, ça c'est du on dit mais en tout cas photo 3d ça va être une photo toute simple prise en plusieurs fois par votre téléphone sans même que vous vous en rendiez compte et qui va faire qu'on va avoir l'impression qu'elle est en 3d c'est à dire que quand on va bouger son appareil on va elle va donner une impression de 3d apparemment les résultats sont très très sympas d'après ce que j'ai vu messenger ça y est c'est fait il est désormais possible de, de supprimer un message envoyé par contre ça va être exactement comme dans euh, whatsapp vous savez que whatsapp on peut supprimer un message envoyé mais bon ça sera pas complètement transparent puisque l'autre personne verra que vous avez supprimé un message alors Ceci dit, il vaut mieux supprimer un message et que l'autre s'en rende compte plutôt que d'envoyer une insulte et puis de se dire « mince, j'aurais pas dû hein, ». On est bien d'accord. C'est quand même mieux que l'autre voit un euh, message supprimé par euh, votre correspondant plutôt qu'il voit je, des mots de nom d'oiseau. Bon, bref. Euh, en tout cas, c'est pas mal parce que des fois quand on va un tout petit peu trop vite, ou alors moi ce qui m'arrive des fois c'est de laisser un message à quelqu'un et c'est juste pas pour lui en fait. Alors jusqu'à présent, j'ai rien fait de très grave. Euh... Bon, il y a quelques années, j'ai invité mon ex-femme à une raclette partie. Mmh, bon, c'était, ça faisait un peu désordre. Mais sinon, globalement, j'ai rien fait de très grave. Mais ça peut être catastrophique, surtout quand vous faites du business sur les réseaux, etc. etc. Franchement, à aller trop trop vite des fois, il faut mieux, vaut mieux vérifier ce qu'on est en train de faire avant de cliquer sur envoyer. Euh, on continue. Alors là, ça c'est l'info euh, rigolote avant l'info un peu moins drôle. Au Japon, il y a un japonais. Eh oui, ça déjà, ça commence bien. Il y a un japonais du Japon qui a épousé un no -lo oui, oui, oui, et ça existe, il avait des gros soucis avec les vraies madames. alors qu'est-ce qu'il a fait Il a épousé un hologramme, et tenez-vous bien, il y avait 40 invités, il y avait des vraies alliances, il y avait un, une vraie cérémonie, ça lui a coûté, je sais plus, quelque chose comme 2600 euros, et il est le 3700 e à l'avoir fait, 3700 personnes mariées avec des hologrammes, honnêtement... Je me pose des questions sur la relation de couple, mais on va pas en parler ici parce que j'ai pas limité le, du tout l'âge de visionnage et, et d'écoute de ces capsules. Mais sincèrement, me, je me pose des questions, moi. Je sais pas vous, mais bon. Bref, il euh, y a peut-être d'autres solutions si vous avez des problèmes de rapport humain. La dernière information est pas terrible et Apple s'est mis de suite sur le coup. Euh, C'est, je ne sais plus où, où l'événement est arrivé. Je sincèrement, ça m'échappe, mais peu importe finalement. Il y a quelqu'un qui avait son iPhone X en charge, donc l'iPhone X c'est l'avant-dernier, hein, c'est pas celui qui vient de sortir, c'est celui juste avant. Son iPhone X était en charge pendant qu'il faisait la mise à jour 12.1, iOS 12.1, quand il a commencé à voir de la fumée sortir par euh, les haut-parleurs et les micros, et puis il a débranché quand la mise à jour a été terminée, et là l'iPhone a juste... Euh, commencer à prendre feu. Alors on dit il a explosé parce que c'est beaucoup plus, euh, si vous voulez, c'est beaucoup plus euh, euh, spectaculaire de dire qu'il a explosé. Si on dit juste, ouais, il y a quelqu'un son iPhone, il a fumé. On dit bah il y a des choses, il y a des trucs pour arrêter de fumer. Hein, il y a des bonnes méthodes. Mais là non, c'est qu'il a, on dit qu'il a explosé. Alors vraiment quand on voit les photos, quand même, il a pris cher l'iPhone. Et surtout comme c'est des plaques en verre devant derrière, c'est extrêmement dangereux. Et puis vous le savez, les batteries au lithium qui sont à l'intérieur sont des vrais petits explosifs. Donc Apple est sur le coup pour voir pourquoi, comment ça se fait. C'est la première fois que ça arrive avec un iPhone X. C'était arrivé avec les iPhone 6. Là, c'était pas arrivé, donc voilà, c'est une info euh, importante. Encore une fois, je l'ai dit la semaine, euh, en début de semaine, je vous le redis ne jamais mettre votre téléphone en charge dans le lit, sous la couette, sous l'oreiller. C'est super, méga dangereux. Donc, euh, si jamais j'ai des infos euh, supplémentaires, je vous les donnerai. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette capsule. N'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour être certain de recevoir les infos. Je l'ai déjà, déjà dit, mais je le répète parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas écouté au début. Je le sais, j'ai les